Et bonjour à tous, c'est Skyspirit. j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve donc pour le troisième épisode de notre petite série déco euh, bah sur la petite map. Enfin, euh, sur mon petit serveur pour la déco. Euh, donc aujourd'hui, enfin dans le dernier épisode, on avait fait euh, le spawn donc, qui est là avec toutes les petites lumières et tout. Euh, et euh, euh, j'ai cherché euh, pour pouvoir mettre les commandes blocs euh, mais euh, en fait euh, le truc que j'ai trouvé ça tenait pas et puis euh, les particules ça faisait cracher mon serveur je sais pas pourquoi donc, euh, donc euh, voilà euh, j'ai pas trop trop voulu euh, essayer plus euh, de peur que ça fasse carrément cracher mon ordi donc euh, bah j'ai pas j'ai pas voulu enfin, j'ai pas voulu chercher plus euh, donc euh, bah voilà on, on fera euh, sans les particules c'est pas grave enfin sans les particules au spawn je pense que ça va en faire beaucoup au même endroit pour le serveur donc vu que c'est un petit serveur il arrive pas trop à gérer euh... alors euh, oui aussi bah là euh, aujourd'hui je voulais faire euh, comment dire euh, Je voulais faire quelques petites euh, îles volantes encore sur les bords et euh, faire euh, des petites maisons dans ce style. Enfin, pas trop dans ce style, en fait. Je Je sais pas si vous avez vu mon épisode sur... Euh... Euh, comment ça s'appelle euh, Survival Modcraft. Euh, mais... Euh... Euh, j'ai fait une sorte de petite maison en bois un petit peu encastrée dans la montagne et, et tout machin pour, pour rentrer dans ma base c'était le premier épisode et euh, je me suis dit qu'on pourrait essayer de refaire ça mais en un petit peu plus beau donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui mais d'abord on va faire les petites îles hop alors on a ça euh, qu'est-ce qu'il nous faut aussi il nous faut la flèche, il nous faut la poudre à canon, euh, il nous faut aussi euh, des outils, comme d'hab, je vais prendre une pelle, voilà, et ce sera très très bien. Euh... Oh, j'avais oublié ça. Bon bref. oublié qu'on pouvait faire des petits chemins euh, donc ouais alors euh, j'ai gardé un petit peu ça euh, on va le faire euh, là Ce sera plutôt bien hop slash, slash fil je crois que c'est ça slash fil ah, voilà Et ça, ça marche pas. Par hasard. Si, c'est bon. C'est plus, plus pratique. Euh, alors, euh, on va mettre de la terre sur euh, 10. Ce sera des petites maisons. Allez. Crée-moi la petite île. Ok, c'est good. Alors, euh, ouais, slash, slash, noon. Um. Ouais, alors là on va tout de suite donner une petite forme à l'île enfin justement ne pas trop donner une forme ronde à l'île plus lui donner une petite forme un peu bizarre hop là alors attendez on va dire que ça se va attendez Slash speed de merci. Ah là, c'est plus très très rond. Euh, C'est ce que je veux. Par contre, je veux pas des trucs dégueux comme ça, là. Voilà. Ah C'est parfait. C'est plus très très rond. Euh, Qu'est-ce qu'on va faire Slash... Euh... C'était quoi Slash br. Sphère. Euh, on va dire, bah pareil, je crois que c'était 35% de gravier, je crois, et puis 65% d'air, je crois, en, en bas, en 5, non, on va faire en 3/slash masque 0. Ah oui, c'est vrai que ça fait ton même petit peu de gravier en dessous. Bon, bah, c'est pas grave. On ira le ramasser. Euh, par contre, le truc violet, je le mettrai... je, je, je vais le laisser que sur euh, l'île du milieu. Je vais pas le mettre sur l'île du bord. laisser trois gros piliers et puis le le, le, le gros pilier central ouais, alors là, là là hop tu fais ça propre voilà c'est parfait ok alors bon, mon petit volcan toujours là nickel euh, Ouais, alors maintenant on va retourner l'île, on va faire le dessus. Hop Là c'est bien, et là. Ah là c'est bien. Slash, slash, pousse. 2, allez hop. On s'en fout, on fait 2 et 1, et pas 1 et 2. Ok, là c'est bon, là c'est bon. Euh... Ah là, là c'est cool euh... Copie Cut C'est down. Et normalement. Euh ouais, je me suis courée. Non, il en manque toujours un. Voilà. Normalement, c'est bon. J'ai juste. Attendez. Voilà, normalement là c'est bon. Là, voilà. ok. Good. Ok, c'est parfait. En plus c'est à la même hauteur. Alors, euh, là on va faire un petit tour au milieu de l'île, voilà. Ok. Alors on va faire une petite colline. Voilà. Hop, pour terminer quelques petits trucs à la main. Euh... Puis je pense que c'est plutôt pas mal. Là. Hop là. Euh... Hey, c'est pas mal euh, Par contre c'est juste Un petit peu trop haut on va enlever deux étages ah là. Euh, alors sur cette île-là, personnellement, je serais chaud pour faire un petit moulin. Je sais pas vous. Je serais chaud pour faire des champs et un petit moulin. Genre, euh, tu mets bon, des seaux d'eau déjà. Attends, il faudrait creuser. Par contre, il faudrait faire des choses un petit peu plus larges. Et puis sur le haut de la colline, tu fais un petit moulin. Voilà. C'est parfait. Et puis là on va faire un petit moulin. Alors euh, plutôt rond. Ouais voilà, d'ailleurs. Hop. Un petit moulin rond. Euh ouais. Avec ça en bois. Parce que bon, les moulins, c'est pas très, très, euh, très, très de notre époque. Un petit peu de ça, de la laine blanche aussi. Hop. En pire, du bois. Du bois style ça. Voilà. Alors. Voilà. Puis justement là, avec la petite pelle en bois. Ah ouais, on peut plus le faire après. Euh... Mais alors après, je sais pas trop comment. Rejoindre le truc. Je pense qu'on fera un petit ponton. Euh, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un ponton de qualité. Avec une petite dalle. Là. Voilà. Hop. Ouais. Et puis là, on fera un petit ponton. Hop. Euh... Ouais. Euh, donc, c'est la base du moulin. Euh, Je suis plutôt content. Euh, ouais. Par contre l'admiral no comment. Hmm. Parce que regardez, il y a ça. Ouais, sinon, faut faire comme ça. Oh Ouais, sinon après c'est comme ça. Ouais, c'est plutôt pas mal. Euh, le moulin. Mmh. Ouais, allez. Euh. Donc, bon, c'est notre base, le moulin là. À la base du moulin. Bon, allez, je vous le fais en time-lapse parce que. Euh, voilà. Euh et puis je vous fais les chants avec en time lapse, donc un gros gros timelapse, en ce moment euh, je fais beaucoup de timelapse ça fait beaucoup de fois timelapse dans la même phrase mais bon euh, j'adore faire ça donc euh, on se retrouve juste après la construction euh, du moulin et bonjour à tous c'est Skyspirit. j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve donc pour le troisième épisode de notre petite série déco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 Enfin, pas trop dans ce style en fait. Euh... Euh... Je pas vous. Enfin, Je sais pas si vous avez vu mon épisode sur euh... Euh, comment ça s'appelle. Euh... Survival Modecraft. Euh, mais euh... euh, a... j'ai fait une sorte de petite maison en bois. Un petit peu encastrée dans la montagne et.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 par hasard. Si, c'est bon. C'est plus, fra... plus pratique. Alors, euh, on va mettre de la terre sur euh, 10. Ce sera des petites maisons. Alors, euh, ouais. Slash, slash known euh, Alors, là, on va tout de suite donner une petite forme à l'île. Enfin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 Là, c'est bien. Et là. Ah là, c'est bien. Slash slash pouce. Deux. Allez, hop. On s'en fout. On fait deux et un. Et pas un et deux. OK. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Euh... Ah là, là, c'est cool. Euh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 Ouais, sinon après c'est comme ça. Ouais, c'est plutôt pas mal. Euh, le moulin. Mmh. Ouais, allez. Hop. Donc, bon, c'est notre base, le moulin là. À la base du moulin. Donc, un gros, gros time-lapse. Donc on se retrouve juste après la construction euh, du moulin Là j'ai terminé euh, le euh, le moulin et puis les champs. Euh, bah ça m'a pris un petit peu de temps mais ça va. Euh, bah attendez on va essayer avec les shaders. Voir. Chocapix, très bien Chocapix. Hop charge un petit peu. Petit PC caca pas euh, Voilà. Ah ouais avec le choc à pic ça rend hyper bien. Je suis à combien 20 fps, ouais ça va. Ça passe. Ouais, avec le choc à pic là, ça rend hyper bien. Sur tous les champs là sur l'île. C'est plutôt pas mal. Bon. Euh, je fais le pont tout à l'heure, je fais une petite ellipse. On se retrouve juste après. Et donc voilà, on se retrouve euh, un petit peu après euh, l'ellipse. Et donc, euh, je me suis dit que ça faisait trop trop... Enfin, euh, vraiment vraiment trop... Euh, ...moderne par rapport... Bah, ...par rapport tout simplement... Euh, ...à ce que... ce que j'avais fait enfin euh, au moulin que j'avais fait euh, et donc je me suis dit euh, qu'on allait tout transformer enfin qu'on allait prendre les matériaux qu'on allait juste les transformer avec euh, bah, du bois il y aura juste ce bloc là qui sera le bloc de spawn parce que je voulais pas le changer enfin j'avais la flemme surtout je savais pas quel bloc mettre donc bah, je l'ai laissé et ça rend plutôt bien euh, voilà donc ça fait un petit toit en vert et euh, bah voilà euh, je me suis dit aussi euh, bah pour le petit pont euh, pour relier les deux îles euh, je me suis dit qu'on pouvait faire un pont en diagonale mais j'avais pas euh, si elle vous a plu n'hésitez pas à la liker euh, la commenter la partager euh, et puis surtout vous abonner à ma chaîne euh, ça me ferait vraiment plaisir euh, et ça ça me ça m'aiderait beaucoup euh, comment dire à dire à mes parents euh, de faire un petit peu plus d'ortie parce que bon hein, on sait tous que euh, le plus dur euh, pour faire de l'ordi le plus gros obstacle euh, soit c'est le temps euh, pas dans beaucoup de familles soit c'est les parents genre dans ma famille et donc euh, bah voilà moi si j'ai beaucoup d'abonnés mes parents ils me laisseront en faire un peu plus voilà on voit le volcan en dessous Voilà. Bon hop. Voilà. Je vais descendre le dedans Et moi je vous dis salut à tous. C'est Sky Spirit. Je suis dans le spawn. Magnifique.